Chers traders et investisseurs, mardi 5 mai, bonjour. Alors les marchés baissent un jour et se reprennent le lendemain. En fait j'exagère un peu mais à peine. Comme les marchés n'ont pas de dépassé l'objectif haut du trading range dont nous parlons depuis plusieurs jours maintenant, ils ont reflué mais ils restent donc à l'intérieur de ce fameux trading range compris entre 10 220 et 11 320 sur le dax donc nous continuons à naviguer à vue il est hors de question de prendre toute nouvelle position en swing trading il faut patienter il faut dire que le pétrole remonte bien depuis quelques jours et cela aide en particulier à la reprise du jour mais encore une fois la clôture américaine de ce soir donnera le la sur la poursuite ou non de la reprise, en l'absence bien évidemment de nouvelles mesures sanitaires ou nouvelles importantes sanitaires que bien évidemment nous ne pouvons pas prévoir pour le moment. Dans ce contexte, nous avons été très actifs ce matin, nous avons réalisé 7 trades gagnants sur 7 accompagnés de quatre médailles, de nouveau un strike, espérons un après-midi aussi animé. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée. Et à demain